1 donc salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va et je pense que vous aussi après avoir vu la miniature et le titre. Donc je ne fais pas plus se durer le suspense. Récemment, il a été annoncé directement depuis le site de l'animé qu'un événement autour d'Overlord avec la présence de tout le casting de l'animé aura lieu dans pas longtemps et plus précisément le 8 mai. Quand je dis vraiment pas longtemps, c'est vraiment pas très longtemps et je pense à ce que vous pensez que je pense que vous pensez. Ça a du sens, oui. Honnêtement, c'est sûrement la meilleure occasion d'annoncer une saison 4 ou à la limite des OAV, les plus gros animés ont fini de sortir, donc pas de concurrence avec l'écrasant Jujutsu Kaisen ou autre, l'animé n'a pas beaucoup fait parler de lui pendant très longtemps, donc bon moment pour faire remonter la hype d'un coup sec, et en plus, Stone Ocean a lui aussi été annoncé dans un event rassemblant le casting de l'animé, donc peut-être veulent-ils faire de même, à ce niveau là, vraiment, peut-être, parce qu'on peut vraiment pas savoir, la chose qui est sûre, c'est que la demande a été et reste toujours là pour une saison 4, et que Netflix se fera sûrement une joie de la reprendre pour son catalogue, et connaissant la plateforme, c'est plutôt une bonne chose, sans compter que le temps d'attente qu'il y a eu entre la saison 3 et 4, a probablement permis de régler le souci que j'avais évoqué dans ma plus vieille vidéo sur le sujet, c'était que l'anime commençait à prendre un peu trop de terrain sur le matériel source, qui est donc le light novel, et pour ça, il fallait donc que l'auteur se mette à fond sur la production du light novel, pour donner de la marge à l'adaptation animée, car si on avait continué de produire au même rythme, la fatalité aurait été qu'on attende encore plus longtemps pour une saison 5 par exemple, car il n'y aurait pas eu assez du light novel à adapter, et ça, ça serait vraiment problématique, et donc, c'est pour toutes ces raisons que je pense que cet event, va véritablement annoncer quelque chose, bon après, on peut toujours être brain par l'annonce d'un jeu, ou même pire, un film, mais généralement, quand tu réunis tout le casting, c'est pas pour prendre le café quoi, de toute façon, je vais vous dire ce qu'on va faire, et ça va être très simple, la convention se tiendra le samedi 8 mai de cette semaine, donc dans deux jours à peu près, et en attendant, pour rester informé directement, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo, comme ça, je pourrais vous tenir au courant de si oui ou non, l'annonce de la saison 4, était belle. Et véridique, franchement pas les coups du référencement, si vous laissez pas de commentaires je trouverai mille autres façons de vous prévenir, mais la meilleure et la plus rapide reste la réponse sous commentaire, en plus vous êtes notifié, donc on peut dire que c'est tout bénef Ah oh merde, est-ce que je leur dis qu'il y a un concours dans la description et dans le commentaire épinglé où ils peuvent gagner plein de trucs, ils ont juste à dessiner leur personnage préféré, je sais pas, j'hésite En attendant encore, je vous dis à dimanche 14h pour la prochaine vidéo, restez présents et restez hypés, ciao bye